La politique, c'est sa passion. Mons, son bastion. Aujourd'hui président du Mouvement Réformateur, entre trois tweets et une interview, il propose un plan de soutien au secteur culturel. Que ça plaise ou pas, débattre des idées, il n'en aura jamais assez. Georges-Louis Boucher est notre invité aujourd'hui. Bonjour Georges-Louis Boucher. Bonjour. Vous qui ne tenez pas en place, pas trop difficile d'être confiné alors d'une certaine manière, même si la situation est bien sûr dramatique et difficile, je fais partie des chanceux puisque euh, ben, mon activité continue et même intensifiée à, à certains égards. Euh, donc il n'y a pas de, de, de problème par rapport au confinement en tant que tel, euh, mais on a aussi conscience de la responsabilité qui est, euh, qui est la nôtre. Alors, la crise du Covid et son impact sur les travailleurs et travailleuses du secteur culturel. Exagération ou réalité Réalité, et au contraire, je pense que c'est une réalité qui est sous-estimée, euh, parce que de façon générale, dans le grand public, euh, on a parfois une tendance, et parfois peut-être même aussi dans le milieu politique, à ne pas avoir une vue suffisamment large des conséquences et du nombre d'acteurs qui sont concernés. On pense que c'est les artistes, mais euh, on n'envisage pas toutes les équipes techniques derrière, les sous-traitants, euh, les, les personnes qui viennent aussi de, de l'extérieur, aussi certains qui parfois viennent donner euh, des coups de main, et je pense qu'il y a, deux euh, souffrances différentes. Euh, la première souffrance, elle est bien sûr économique, ça tout le monde euh, la comprend, mais je pense que finalement la plus grande difficulté, c'est aussi la difficulté de ne plus se produire. Il euh, n'y a même plus de répétition, on ne peut plus exercer euh, son art, et ça, je pense que c'est euh, euh, extrêmement difficile. C'est pourquoi euh, nous, nous voulons euh, avancer en, en deux temps, euh, même trois temps, je dirais. Le premier, c'est de répondre à l'urgence. Euh, le deuxième temps, euh, c'est de pouvoir aider à une reprise d'activité à la fois permettre des répétitions, peut-être des captations sans public aussi pour reprendre une, une activité, et surtout un troisième temps qui est celui eh d'une réforme structurelle, particulièrement au niveau euh, du statut et de la rémunération euh, des artistes. La solution pour ces personnes, qu'ils soient artistes, techniciens ou travailleurs dans l'événementiel, c'est une réforme du statut alors à l'heure actuelle, euh, il y a déjà tout d'abord euh, une série de statuts, par exemple pour les gens qui sont dans l'événementiel qui ont des statuts indépendants, et donc ça ben, pour le moment, euh, ces statuts-là sont, sont pris en charge, sont déjà un peu plus clairs mais la difficulté c'est qu'on se retrouve avec une multitude euh, de statuts euh, quelqu'un qui, qui est responsable euh, d'un orchestre me disait, ben, parfois pour certaines prestations, je dois euh, faire appel à 21 types de contrats euh, différents c'est beaucoup trop, et en fait dans des périodes de crise comme celle-ci, on se rend compte qu'il y a toute une série de personnes qui sont en dehors des radars traditionnels. Et donc, nous, ce que nous avons euh, indiqué, c'est que nous souhaitons que le statut de l'artiste fasse l'objet de l'accord du prochain gouvernement fédéral. Alors on va me dire, oui, mais ça nous reporte euh, fin août. C'est vrai. Euh, mais d'ici là, il y a toute une série d'autres euh, interventions tout d'abord euh, l'étendue euh, du chômage temporaire. On veut également que des artistes qui n'avaient pas de contrat en cours ni de contrat prévu puissent avoir accès à ce chômage temporaire pour autant qu'ils aient eu euh, 196 euh, prestations sur les 321 euh, derniers jours, c'est-à-dire que on leur applique le même statut que celui des indépendants complémentaires. Euh, pour donner un exemple très simple, aujourd'hui quelqu'un qui est indépendant complémentaire par exemple dans le jardinage eh bien, peut toucher un chômage temporaire de 700 euros. Par contre, si votre activité complémentaire, c'est être danseur, euh, c'est être chanteur, et eh bien, euh, malgré que vous ayez presté de la même manière que, que la première personne, vous n'avez accès aujourd'hui à aucun revenu. On veut corriger cette injustice. Deuxième volet, on pense que la RTBF, et de manière globale, les médias, mais c'est clair que le média public, a une responsabilité spécifique, nous souhaitons qu'il y ait plus de diffusion, euh, dès aujourd'hui, euh, d'artistes de la Fédération Olénie-Bruxelles, avec également la possibilité de captation de prestations sans public dans les prochaines semaines, et donc on militera au prochain CNS de mercredi euh, pour que ça puisse euh, advenir, et donc l'idée c'est que il y ait quand même déjà une reprise d'activité, même si elle est euh, très partielle, même chose également avec des petites prestations qui pourraient se cumuler avec des prestations euh, sociales. Le but, c'est de se dire, même durant la période Covid ou durant cette période où, où l'activité culturelle, quand elle pourra reprendre, sera limitée, et on veut que le volume de rémunération puisse être le plus élevé euh, possible. Et enfin, euh, dernier aspect, c'est bien sûr pouvoir permettre euh, le fait de cumuler des droits d'auteur avec une allocation de chômage. Alors on, le, on limite cet élément dans un premier temps à la période Covid, mais le but c'est bien sûr d'intégrer la thématique dans la réforme globale du statut. Ce que nous ne souhaitons pas, et je l'avoue, c'est de refaire un statut maintenant, en deux temps, trois mouvements, sans nécessairement évoquer l'ensemble des possibilités. Mais quand je dis que ça doit faire partie de l'accord du gouvernement, ça peut paraître anodin, mais politiquement ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est une des conditions d'entrée du mouvement réformateur dans le cadre d'un pro prochain gouvernement. Donc ce n'est pas une parole en l'air, c'est un engagement qui est, euh, sur le plan politique, extrêmement euh, important. Il y a toute une série d'autres mécanismes. On a déjà euh, réussi à faire passer une augmentation des plafonds pour le tax shelter. On souhaite mettre sur pied également un fonds d'impulsion en dehors de ce qui existe aujourd'hui, du fonds START, qui serait alimenté à la fois par de, des biens publics, des pouvoirs publics, mais aussi par de l'épargne privée. Et enfin, un dernier élément, qui à mon sens est peut-être un des éléments qui pourrait avoir un des effets de levier les plus élevés, c'est d'ouvrir ce qu'on appelle les chèques repas, qui à mon sens doivent être euh, rebaptisé de permettre via ces chèques repas de pouvoir acheter des prestations euh, culturelles, de pouvoir acheter des places à des concerts, de pouvoir euh, en tout cas euh, euh, intégrer euh, toute une série d'activités euh, culturelles. Pourquoi Parce qu'en en fait, on pourrait créer un nouveau chèque culture. Sauf que nous savons tous très bien que la Fédération Wallonie-Bruxelles est exempte financièrement, que donc les moyens dégagés ne seront pas extrêmement élevés, et donc on va avoir une petite possibilité effectivement mais qui relèvera euh, finalement d'une opportunité de niche. Ici, l'idée c'est via ces chèques repas, c'est d'avoir un volume euh, de personnes beaucoup plus importantes qui peuvent être des, euh, des personnes potentielles euh, qui vont venir euh, à différentes euh, interprétations euh, culturelles et artistiques et donc grâce à ça on espère pouvoir donner un coup de boost, puisque, on le sait et je terminerai par là, on le sait, bah, ces chèques repas ont aussi fait l'objet de négociations euh, entre patrons et syndicats et donc on va avoir une augmentation dans une série de, de secteurs, ce qui permettra alors d'avoir plus de pouvoir d'achat euh, en la matière et donc plus de de personnes qui potentiellement pourraient euh, venir participer euh, à des spectacles, à des prestations pour directement avoir un effet de levier dans le monde culturel. Je reviens sur un des éléments que vous avez cités. Quand vous parlez d'assimiler les artistes au statut d'indépendant complémentaire, pensez-vous qu'il faille aller plus loin dans le rapprochement du statut des travailleurs comme je le disais tout à l'heure, hein, le fait par exemple qu'aujourd'hui un indépendant euh, complémentaire puisse percevoir un chômage temporaire et pas un artiste, et bon, nous nous souhaitons euh, ouvrir cela, hein. nous, nous souhaitons que chaque personne qui aurait eu euh, 126 jours de prestations sur les 21 derniers mois puisse toucher euh, ce chômage temporaire au même titre qu'un indépendant complémentaire ça illustre qu'aujourd'hui dans notre pays il euh, y a beaucoup trop de statuts différents et que d'une certaine manière une heure de travail ne vaut pas une heure de travail ce qu'il faut faire euh, dans les prochains accords de gouvernement, dans toute législation c'est qu'au lieu de créer de plus en plus de sous-statuts et on l'a tous fait, ma formation politique aussi je crois qu'on doit une bonne fois pour toutes oser euh, casser un peu les codes et se remettre euh, à table pour avoir quelque chose qui qui soit où on remet tout à plat, c'est-à-dire où on fait converger les différents statuts existants pour au moins avoir cette convergence, voire aller vers un statut unique. Je pense que de façon générale, une heure de travail doit valoir une heure de travail. Aujourd'hui, avec différents statuts, ça signifie quand même, ça envoie un drôle de signal à la société, ça serait de dire que travailler dans un secteur eh bien, donne droit à moins de protection sociale ou moins de revenus que dans un autre. Il faut essayer d'aller au contraire vers une égalité, de reconnaître le travail en tant que tel quel que, soit, quel que soit le, le domaine. Je pense d'ailleurs que l'erreur que nous faisons souvent, c'est que comme on a un système qui est assez lourd, assez compliqué, ce qu'on fait souvent, c'est que pour éviter euh, de cette lourdeur et eh bien on rajoute de nouveaux petits statuts et en fait oui sur le coup on trouve que c'est une bonne idée on se dit ah ben ça va permettre d'alléger mais à l'arrivée ça complexifie encore plus ça précarise encore plus et surtout ça crée des distinctions qui sont intenables bien sûr si on fait cette réforme il va falloir travailler aux droits acquis donc ça ne va pas être simple euh, mais néanmoins je crois qu'il faut un peu de courage politique et avancer dans cette direction ce qui aura des perdants c'est vrai que si on fait quelque chose qui, globalement, est meilleur pour tous, il y en a peut-être quelques-uns qui auront moins, je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire, mais ce qu'il faut, c'est que ça soit un système qui, globalement, est plus juste pour chacun. Merci pour ce partage d'idées. Merci à vous de m'avoir invité.